Parce que je fais tout seul, mais non, faux. Parce que sinon, on le voyait dans le miroir. Spécial dédicace aux plages. Tu veux chialer sur l'épaule de qui arrête de bader. Il faut se calmer sur les boules de qui. Ici, c'est chacun sa gueule. Désolé mon con, mais si chacun se calcule C'est pour les bons cons Ça suce comme des vampires, suce comme des objets et Juge y a des gens pire et bien plus que des gens vrais. on se dit qu'on s'aime, on se dit pas qu'on se ment Et s'il arrive qu'on soit nous-mêmes, bah c'est pas constant. se il Et y a des claques qu'on se prend, des dégâts qu'on se rend On n'oublie pas qu'on se planque, il est pas qu'on se plante Et s'il est pas conscient, on se fait croire qu'on sait Et quel que soit ce qu'on s'aime, t'inquiète, on part confiant La tête flotte, on la met de côté, dos faute qu'on va t'exploter la tête haute, ou la tête haute, beauté de tel saut qu'on l'a fait sauter. Et parce qu'on est lisait pas à lisez marche, analyser parfois l'on lisait par choix, l'élisait pas, on confie sa barge on a lâché quoi Comme on visait pas large, on a laissé poids, on a laissé choix, la barque à sa la mer, on avait ses choix mais vous la tarte à la mer, Tac sac ça en amène des tacs sac à vider. La vie des os fait un tas de ça, on fait déjà d'autres ça, on se fait des cadeaux de ça, on fait les choix, on tape, on tape on se tap, mate parce qu'on voit pas d'autre choix. On fait déjà d'autres ça, on voit les cadeaux de poids on fait du taf de ça, on stack, on parce qu'on voit pas d'autre fois On kiffe pas les masques, on kiffe pas les masques, on kiffe pas les mal et on sneak pas les bras, on kick dans les cannes. Triste dans l'état, ouais, ça se pique dans les caves, le casse-pipe dans les crânes des t'as des tas de braques, en l'état, des de merde, Vend lui ta Parce que t'as de t'es trop con pour faire des choix, pour faire les tiens Bien trop son pour ouais, mais soit, c'est des seins Quoi, c'est des chiens, il leur faut un mettre, et puis quoi, c'est des sangs, Faut honnête, et puis faut en être, les plus forts en rêve sans remettre, ceux qui sont en grève crèvent qu'on puisse en renaître Chaque chose a une place, pas de cause Chaque dose et passe, passe, par des tas de connes, chaque clause est apprise, c'est parce qu'on est riche, chaque chose est acquise, mais c'est parce qu'on mérite, et parce qu'on est lise et barge, à l'élise marche, Analyse et parfois l'on lise par, choix parches, et pas on confie sa barge, on a lâché quoi Comment viser pas l'arche, on a laissé poids, on a laissé choix. La barque à ça, la mer, on avait ses choix, mais vous tarte à la merde, zac zac, ça n'amène des tas de sacs idée. La vie des os fait un tas de ça. on fait des châteaux de ça. on fait des cadeaux de ça. On fait des choix, on se tape, on se tape, on se tap, mat parce qu'on voit pas d'autre choix. On fait des châteaux de sacs, on soit des cadeaux de poids. On se parce qu'on voit pas d'autre fois. Ça craint, mais on fait des portées. Pour te qu'elle puisse porter le chapeau. Ouais. Grand après grand, on fait des pâtés et On appelle ça des châteaux. Ça craint, mais on fait des portées Pour te qu'elle puisse porter le chapeau. Ouais. Grand après grand, on fait des pâtés éclatés. On appelle ça des châteaux. Des châteaux, des châteaux, des châteaux.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 et parce qu'on ne pas pas j'allais les marche marches, analyser parfois on lisait par choix, les lisez pas Donc on confie sa barge, on a lâché quoi Comme on fils c'est pas large, on a laissé quoi, on a laissé, quoi on a laissé choix La barque casse ça la mer, on avait ses choix, mais vous les clatarde dans la merde, Tac, zac ça amène des tacs, a La vie des os se fait en tac ça On fait déjà d'autres ça on fait des cadeaux de ça. On fait des choix, on stack, on stack, on parce qu'on voit pas d'autre choix. On fait des châteaux de ça. On soit des cadeaux de toi. On fait du taf de ça. On on parce qu'on voit pas d'autre fois On fait des châteaux de ça. On soit des cadeaux de toi. On fait du taf de ça. On ça on parce qu'on voit pas d'autre voix.